Coucou YouTube, je vous présente la petite classe que j'ai utilisée pour ce défi, directement inspiré du monteur Didier. Tout simplement, on a fait un massacre pendant cette partie, j'espère que vous allez kiffer, pensez à liker, commenter, on vous envoie du gros contenu. Bisous. Est-ce que t'as réussi à régler le casque Alors vous entendez des fois des petits zzzz c'est-à-dire qu'on n'a pas bien réussi. Dès qu'on a les réglages parfaits, je vous les file, Pour le subgold des 18 000, mec, on crée une nouvelle musique et on tourne un clip, ça pourrait être marrant. Oh My god <laughs> Merci beaucoup mec Pour les 20 sub gifts On se, on se rapproche vers les 18 000 les gars 18 000 on enregistre une nouvelle musique Dans ce style Avec un clip C'est annoncé C'est une merde L'arme n'a pas de recul Si, un peu C'est moi qui compense Je suis en train d'avancer pile sur lui Il part exactement à l'opposé C'est quoi ces conneries encore Je vais le troller chat C'est la grenade qui l'a tué chat. Hein. Le, le mec est venu me backstab à l'arbalète. Oh. Mais ça se voit qu'il y a un script! Ça se voit! <rire> Il me tire même pas dessus, les gars! Il tire sur le bidon! Je suis derrière! Oh bordel! Première ligne. Tu me tiens ça frérot C'est pour un pote. Hein Voilà! Ok, chat, tout se passe bien. Cette classe de l'enfer. C'est vraiment une classe d'enculé, les gars. Quand le mec se trouve une bonne cover, tu, tu lui grenades sa position, c'est. à euh... oh. ah, cette méta, elle est. Euh... Elle est compliquée à arrêter. Hein. Déjà, les, les joueurs snipers, ils ont aucune chance contre une méta pareille. Tactical, merci pour les deux subgifts. Encore merci, Dark. Et Mais frérot, tu viens de prendre la cible que je voulais prendre? Le temps que ça s'actualise, il va pas savoir que je suis là, non? <coughs> ok Merde. Il a le truc contre ma méta, non dans la zone des opérations. Je me demande trop s'il peut me tenir à... Il la... oh, peut pas... Cette méta est terrible. Il n'y a pas une fois où tu es inquiété de mourir ou quoi. T'as aucun stress. Tu sais que si tu as l'information, la personne va mourir de façon horrible. Pour être sûr, je vais, je vais quand même recharger. J'aurais peut-être dû recharger après. Alors, là par contre, j'ai un HP. Le mec a failli me fumer. <coughs> eh hey, GG euh, Daniel Good fight Y'a un mec dans cette maison apparemment oh Chat Vous savez comment on m'appelle Le grand méchant loup Et je crois qu'il y a un des petits cochons Il y a un des petits cochons les gars qui vient de se perdre si violent. J'ai envie de m'excuser les gars. Et surtout quand tu prends le cadavre et que tu le jettes contre un mur les gars comme une merde. C'est terrible. Ah c'est fini on peut plus pinguer la couronne. Sacré update ça. J'ai fait une légère méta de modif de ta méta. Bien dit GG, Didier J'ai viré le laser tactique pour viser un peu moins vite Vu que dans tous les cas on n'a pas survolté Il n'y a aucune utilité de viser rapide Et j'ai rajouté une petite poignée commando pour plus de stabilité ça, Je trouve ça bien Reconnaissance en approche. Le drone commence sur... Oh, oh Il y a un joueur qui m'arrive là du coup. Depuis tout à l'heure il était dans mon cul lui. Lui s'il voulait pas mon trou de balle, chat, je m'y connais pas. Le retour du massacre. Ah là j'ai je sais pas combien de vidéos YouTube à faire les gars pour Didier. Ce matin j'ai fait un. j'ai fait deux top 1, un top 2. Didier il m'a dit ouais ça suffit pas chaud. Là c'est au moins 3 wins par session de live. Euh... Ok. Il reste plus que 2 3... personnes, chat. Et moi je suis en train de m'éclater avec la méta de Didier l'enculé. Tu sais que je vais partir dans le gaz juste pour claquer un drone. 4 spectateurs, un message euh, J'ai 6 spectateurs. Ce qui représente à peu près 3 fois plus de spectateurs que les TTV. Alors, il y a un mec au-dessus de moi. Il y a un mec de l'autre côté. Le mec de l'autre côté, il va devoir traverser. Le mec au-dessus. En fait, il... Voilà. il est en train de traverser. Je pense se faire discret, mais il l'est pas. Je vais attendre le bon moment. Le moment où il a aucune chance. Le moment où il se dit Putain, il faut pas que je me fasse tirer dessus à ce moment-là. Alors son réflexe était incroyable. Ça, c'est de la chance. Des fois, la chance ne suffit pas. Euh, Twitch Toto. Normalement, ma rota est bonne. Kobe Dégage I'm back, chat. I'm back. Ah, grâce au code showa 1 les gars. Je, je me régale. GG, bro GG. GG ça. GG les gars. Désolé, désolé Toto. Pas vrai, vrai. <rire> Nobody of Nobody. Si j'avais vu que t'étais dans, dans ma game, je t'aurais pris comme un grand <rire> Merci les gars. Des bisous. Quand même les Anglais te, te félicitent, tu sais que t'as fait une bonne game, les gars.